En juillet 1870, la France déclara la guerre à la Prusse. Aucune de nos villes voisines de la frontière allemande ne possédait l'armement convenable. Les canons nouveaux y étaient rares. Il en était de même pour les vivres et les munitions, les approvisionnements de toutes sortes. Si pour eux il est préférable d'entraîner le peuple vers la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, c'est qu'ils craignent que cette commune serve toujours en ce 21e siècle de référence pour les actrices et les acteurs du mouvement social. Des révolutionnaires pour l'époque, des femmes se sentent légitimes à prendre la parole, à intervenir dans les clubs, à, à se sentir vraiment dans la confiance qu'elles peuvent aussi discuter, décider, proposer, espérer, imaginer. La proclamation de la commune fut splendide. L'après-midi du 28 mars, le peuple de Paris, qui le 26 avait élu sa commune, inaugura son entrée à l'hôtel de ville. Un océan humain sous les armes, les baïonnettes, pressées comme les épis d'un champ, les cuivres déchirant l'air, les tambours battant sourdement, et entre tous l'inimitable frappement des deux grands tambours de Montmartre. Les premiers décrets de la commune avaient été, entre autres, tous les services publics rétablis et simplifier, la garde nationale, désormais seule force armée de la cité, l'abolition du budget des cultes et de la conscription, le service militaire, l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, le renversement de la colonne Vendôme, symbole de force brutale, Affirmation du despotisme impérial fut décidée. Ce monument étant attentatoire à la fraternité des peuples. Les musées étaient ouverts au public comme le jardin des Tuileries et autres aux enfants. Partout des cours étaient ouverts répondant à l'ardeur de la jeunesse. On voulait tout à la fois. Art, science, littérature, découverte, la vie flamboyait. On avait hâte de s'échapper du vieux monde. Vive la commune!